Bonjour, Bonjour euh, ben on voulait faire une petite vidéo pour vous tenir au courant un petit peu de la Datocon 2022 qui se tient à Washington donc sur trois jours. Et je voulais un petit peu discuter avec Sébastien à MSP en France, un peu sur, sur l'événement. Donc peut-être pour commencer, quand tu es arrivé dans la Datocon, ça a été quoi tes, tes impressions, toi qui as déjà connu des Datacon. Alors, les impressions, bah, c'est un petit peu toujours les mêmes, hein. c'est qu'on euh, est aux Etats-Unis, donc c'est toujours très imposant. Après, quelque chose qui est assez marquant cette année, c'est qu'il y a moins, on va dire, de distinction entre les grands noms. C'est un peu plus lissé et il y a énormément de sponsors euh, par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Ouais, c'est vrai que là, il y a beaucoup de nouvelles solutions qui se lancent, il y a des startups hein, qui lancent des nouvelles, nouvelles solutions. Et donc, on voit vraiment un événement, 2000, il y a 2000 MSP, il y a entre 100 et 200 sponsors, je crois. Oui, c'est beaucoup. Cette année, c'est vraiment beaucoup avec des noms qui ne sont pas du tout connus sur le marché encore. J'en découvre plein, moi, là, en voyant, alors que pourtant, on surveille régulièrement, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être, euh, je sais pas, il euh, y a eu la, la, la keynote de Fred Vocola, il y a aussi tous les chefs produits sur les nouveautés euh, euh, d'Ato et le rapprochement avec ACA. Mais sur les tendances du marché, qu'est-ce que toi tu as retenu comme euh, grande tendance du marché Alors moi ce que j'ai retenu déjà c'est sur la keynote de Fred Vocola, il y a des choses qui ont été euh, posées niveau chiffres et analyse avec des grosses tendances qui sont ressorties. Et il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont axées en fait sur ce qui est support utilisateur, donc le helpdesk, comme il l'appelle ici. Et du coup, bah, forcément, tout ce qui est produit derrière, bah, on vient euh, apporter de l'aide. Et euh, le mot magique euh, qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est l'automatisation pour tous ces produits, justement, euh, pour que ça dialogue, pour que ça travaille et soulager en fait les supports. Je pense, dans la keynote de Fraude Vocola, moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est un MSP potentiellement, il y a plein de solutions et l'idée c'est d'unifier pour ne pas avoir à gérer trop, de, trop de, de fournisseurs en fait et que ça soit trop complexe. Donc vraiment rationaliser, c'est là qu'ils ont parlé d'IT Complete pour unifier et avoir un portail commun. Et après c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'automatisation en fait, comment on peut gagner en efficacité notamment autour du support, de la satisfaction client euh, et euh, on sent que là sur le marché ils, vont, ils veulent aller encore plus loin dans l'automatisation. Fred Vocal a parlé d'intégration, deux types d'intégration. L'intégration, on va dire, qu'il a appelée cosmétique. Ouais, euh, c'est ça, ça qu'il a appelé. Vraiment visuel, on va dire, que ce soit facile à comprendre et facile à utiliser. Et puis après les, les intégrations euh, profondes, du matériel où vraiment tous les produits euh, doivent quasi pouvoir travailler et dialoguer ensemble. Mmh. C'est vrai qu'il parlait de vraiment d'intégration workflow où euh, on va vraiment très très loin dans l'intégration pour euh, quand un technicien, euh, administrateur réseau va faire son métier qu'il n'est même pas à se poser la question où il est, euh, que tout soit intégré s'il doit rechercher de l'information, plugger un mot de passe dans un serveur de, de connexion et donc euh, l'idée c'est d'aller encore plus loin parce qu'il dit plus on va être efficace euh, moins on aura aussi de pression sur le recrutement qu'ils ont... C'est un ouais, hein. une problématique qui ressort effectivement les problèmes de, de, de recrutement de techniciens et c'est pour ça qu'ils amènent ces solutions donc un côté intégration et un côté euh, automatisation c'est vraiment les deux mots magiques moi que je retiens de, de cette édition euh, où il y a beaucoup de choses qui sont orientées sur ces deux termes là euh, ça se rapproche vraiment euh, sans arrêt de ça quoi. Et donc des jeunes sociétés qui vont se créer sur comment on peut encore plus faciliter le travail d'AMSP, encore plus automatiser. Peut-être parler de... Toi, tu m'as amené dans une keynote d'une solution qui m'a qui nous a interpellé. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus, ouais Ouais, ouais, bah, le nom, c'est pas un secret, hein. c'est PIA, en fait. Euh, donc, bah, on, est, on a été assez surpris, euh, déjà, depuis quand c'est pensé, depuis quand il travaille dessus. Ça fait 4 ans, en fait, qu'il le développe et ils l'ont lancé en juillet, cet été officiellement. Et il est encore en bêta, donc il est encore en phase de développement. Et là, on est carrément, euh, on a carrément passé une strat puisque c'est un, un bot. Hein, en fait, il y, a, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec ça. C'est un, un petit robot, une petite intelligence artificielle qui va commencer à automatiser des choses pour le Helpdesk. Donc comment on crée un utilisateur et bien, On demande à la bot, je veux créer un utilisateur. C'est intégré au ticket, ça vient rechercher le client ça liste les utilisateurs déjà existants ou ça liste les potentialités d'un workflow pour ajouter cet utilisateur. On fait ajouter et il vient créditer les licences, ajuster les contrats, créer l'utilisateur, mettre à jour Glue s'il y a besoin pour mettre le mot de passe et ainsi de suite et ainsi de suite et ça déroule comme ça. Donc il y a un gain de temps qui est astronomique pour les techniciens et aussi bah forcément, vu qu'on automatise, bah le risque d'erreur est d'autant réduit. Donc, il y a vraiment une tendance à travailler là-dessus, c'est assez impressionnant en fait. Donc euh, peut-être pour conclure, il y a eu énormément de contenu aussi autour de, du packaging d'offres de services, autour de la sécurité, euh, alors c'est compliqué d'assister à tout, parce qu'il y a plein plein plein de sessions qui sont en parallèle, donc à un moment il faut, faut choisir. Euh, beaucoup de choses autour de l'évaluation des MSP, tout ce qui est fusion-acquisition, c'est un gros sujet, à la fois sur les bonnes pratiques, mais aussi échanges entre MSP qui cherchent à acquérir, ou à, à, à vendre et donc là on est dans le, le troisième jour de la, la Datacon, c'est pas encore terminé et puis on, on vous racontera aussi la, la soirée de clôture a priori un, un invité mystère mais on on encore, pas une fuite. Non, on encore pas de fuite. Voilà bah merci à vous et puis à très bientôt. Merci Sébastien. Merci à tous.